Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'illusion des séries, qui est une traduction approximative de ce qu'on appelle en anglais les « clustering illusions ». L'illusion des clusters. Je vous mets une photo, une vieille photo euh, prise en Scandinavie, il me semble, au 19e siècle, qui, en se dégradant, on a vu apparaître euh, le visage au, au milieu de la photo, un visage que, dans lequel certains ont vu le visage du Christ. Et cette tendance à voir dans des éléments, en général, euh, complètement aléatoires des visages des animaux, et ça s'appelle la pareidolie. Et si on applique ça, euh, je vous donne un autre exemple ici, si on applique ça aux données, en fait, on va avoir ce qu'on appelle l'illusion des clusters, l'illusion des séries, euh, typiquement à, à la roulette au casino, on a une série gagnante de rouge qui sort euh, après avoir eu peu de noir, on, on, on peut arriver à croire, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer, euh, je vais euh, davantage voter sur, enfin, miser mon argent sur le rouge. Ben, ça, c'est une illusion. Les événements restent aléatoires. Ça vaut pour les séries temporelles, comme la roulette, comme ça vaut dans l'espace. Là, je vous montre euh, des points que je mets complètement euh, euh, aléatoirement au milieu de cet espace ben, on, on attend un petit peu et on va voir, peu à peu on va avoir tendance à, à vouloir euh, imaginer des groupes un peu euh, centrés enfin collés de, de points, collés les uns aux autres c'est ce qu'on appelle en anglais les clusters d'où le terme clustering illusions et euh, après euh, le risque c'est de surinterpréter ça c'est d'imaginer qu'il y a des liens entre ces petits points alors qu'en fait Là, c'est parfaitement aléatoire et la, la, même avec une distribution aléatoire, un caractère aléatoire du, du, du fait de dessiner ces points, on arrive quand même à avoir des groupements. Alors ça ne veut pas dire du coup que les groupements sont toujours l'effet du hasard, mais le hasard seul peut créer de tels groupements ou de tels clusters comme on dit en anglais. Du coup, toujours gardez ça à l'esprit quand on veut euh, interpréter des données, qu'elles soient spatiales ou temporelles.